J'ai commencé la photo il y a quasiment un quart de siècle maintenant. C'est venu d'un suite logique de, de dessin, de peinture. Mais en tout cas, j'avais vraiment un sens de l'observation exacerbé. Et, et donc en fait, c'est ça qui me plaît moi, dans la photographie. C'est vraiment observer les gens, la notion de cadre, de masse, de forme, amener l'humain dedans, l'observer. Donc il y a une dimension sociale et picturale à la fois. Je suis né dans les Pyrénées, dans les montagnes, euh, j'ai fait mes études de photographie à Toulouse et puis je suis monté à Paris où j'ai découvert euh, dans cette grande ville euh, l'existence euh, de quartiers africains, euh, indiens, euh, asiatiques et euh, bien évidemment mon œil, euh, ma sensibilité de, de, de photographe, de reporter euh, ont été immédiatement accaparé et puis petit à petit je me suis mis dans l'idée de faire un travail documentaire et de fond sur la présence de toutes ces cultures euh, de toutes ces diasporas à paris donc je me suis immergé dans ce grand voyage qui était un tour du monde mais à portée de métro à faible coût carbone puisque je n'ai pris que euh, mes pieds et euh, et le métro euh, ou les transports en commun pour euh, aller euh, soit en Inde, soit en Afrique, soit en Amérique. Ce livre s'appelle Paris Célébration. C'est une façon pour moi d'avoir un impact visuel immédiat dans mon travail. Je voulais montrer vraiment la présence et la préservation, la pérennité de toutes ces diasporas, comment elles sont une valeur ajoutée, une richesse en France, en Occident. Mais aussi comment elles arrivent à, à, à préserver, à pérenniser leur propre culture en étant en exil. Voici Paris, Paris Célébration. Je me rappelle que j'avais passé une journée avec toi, avec les péruviens. Oui. Il a une nouvelle photo de Ntiraimi. Oui, grâce à toi. Et <rire> pour moi, c'est le même voyage que tu as fait ici, parce que tu as fait un voyage cosmopolite sans sortir de la ville, mmh. et on a beaucoup parlé sur le, le café, ouais. je te montré des photos, on avait toujours euh, discuté de ça, que, que le café avait besoin d'un nou, nouveau regard. Alors ça c'est vrai, euh, c'est vrai parce que je vois tout ce qui est... Euh... Publicité sur le café, c'est toujours très, extrêmement stéréotypé, enjolivé et, et quasiment aseptisé. Euh, pour moi, le café, c'est pas ça. Ce que j'imagine et, et qui serait beaucoup plus porteur et, et, et, euh, et ce que j'ai envie de voir moi et de donner à voir, ce sont des hommes, c'est un savoir-faire, c'est un terroir, ce sont des matières, c ce sont des paysages. Moi, j'ai envie de, de montrer, de donner à voir euh, tout ce qu'il y a derrière. Si on peut amener à, à, à faire découvrir tout cet univers-là euh, aux consommateurs, euh, au monde entier, sur, euh, qui consomment le café, euh, c'est valorisant pour les gens qui vont le consommer, c'est valorisant pour le café lui-même, et, et, et en plus c'est rendre hommage aux gens qui le produisent. Bon, on s'élance à faire un livre sur ben, j'aimerais bien. Café. Moi j'aimerais bien, en plus le Pérou c'est un endroit qui m'attire énormément, en plus toi tu m'as fait découvrir un pan de, du Pérou en France. Gilles, merci pour ton témoignage. C'est un beau livre à découvrir, Paris célébration et j'espère que bientôt on aura un livre sur le café. le café. Quand les deux? jean Jean, mon ami de Toulouse, qui est un excellent photographe et que espérons, nous pouvons une une fois, recevoir comme